À Madagascar, des centres de formation professionnelle proposent aux jeunes vulnérables un enseignement de qualité et un accompagnement efficace vers le monde du travail. La pédagogie proposée est le fruit d'une longue expérience du réseau salésien de Don Bosco. Vous voyez, ce matin, on boit du lèvre pour nous donner des forces pour aller travailler comme ça. Et ce qui, ce qui m'attire vraiment dans cet établissement, d'abord quand j'étais au collège, les gens me disaient euh, que qu'est-ce que tu vas faire après quand tu auras ton diplôme de BEPC. Bon, je dis mon père, pourquoi je ne ferai pas l'enseignement technique Et Mon père me disait, bon, pourquoi tu n'iras pas au centre Dombosco Et là, c'est bien. Les cours, les, les profs sont vraiment très dynamiques. Les jeunes viennent ici à Dombrosco pour étudier, pour former au travail, au métier. Les filières à Dombrosco, maintenant, nous en avons six. Dans le génie civil, il y a les trois filières. Euh, L'ouvrage bois, euh, ce qu'on étudie maintenant, tous les métiers du, du bois. Hein. Il y a aussi la, la, la filière bâtiments et travaux publics, ce qui s'occupe des de constructions, réparation des briques, des de, de parpins etc. Il y a aussi la, la, la filière de l'ouvrage métallique, pour être un soudeur, etc. C'est comme ça. Hein. Il y a ce qu'on appelle le génie industriel il y en a trois la, la fabrication mécanique, il y a aussi l'électromécanique, il y a le froid et climatisation. Ce sont les, les six filières qui existent au centre d'Ombosco, maintenant. Quand on dit fabrication mécanique, les gens entendent la, le mot mécanique. et Ils pensent que nous sommes des mécaniciens, mécaniciens auto, automobiles. Mais non, on n'est pas des mécaniciens automobiles, mais nous, on fabrique des pièces qui, par rapport au, à la mécanique, que ce soit des automobiles, des, des bateaux, des, des motos. Nous, on, on fabrique tout, tout, toutes les pièces. Et ici au Don on fait la formation théorique et la pratique en même temps. Pourquoi Parce que pour éviter que les jeunes soient oubliés, la leçon théorique qu'on a faite à la salle de classe. Donc on a directement pratiqué à l'atelier. Après trois ans, bon, je pense que je vais d'abord aller à l'université pour que je sois ingénieur après et après je pense moi je veux travailler dans des grands bateaux comme ça, pour être tourneur, agiateur ou fraiseur. Maintenant, à Mazanga, c'est difficile de trouver l'emploi et on cherche de collaborer avec les entreprises alentours. Et nous, nous avons accepté de collaborer avec quelques centres de formation, et entre autres Don Bosco. Parce que nous, nous avons besoin des jeunes et de leur côté aussi, eux, ils ont besoin des pratiques. Et chaque année, on accepte de recevoir une dizaine. Donc, à la fin du stage, on propose d'abord un contrat saisonnier. Parce que chez nous, il y a deux saisons. Saison de pêche et saison de carénage. Donc on propose un contrat de neuf mois d'abord. Et au fur et à mesure, on prolonge le contrat sous d'autres formes. Contrat de déterminé, après, contrat de être Et on n'a jamais rencontré des jeunes d'Ombosco qui sont appréhendés en train de voler, non. Donc c'est ça, c'est cette qualité-là, c'est cette intégrité-là. sont des gens intègres, honnêtes, on peut dire comme ça. Parce que ça aussi, ça fait partie de la, des conditions de stage.